Bonjour à tous, je m'appelle Henri, aujourd'hui je vais vous parler de la preuve par 11. Vous connaissez peut-être déjà la preuve par 9, sinon je vous invite à consulter la vidéo dans la description ci-dessous. La preuve par 11, en complément de la preuve par 9, vous permet d'avoir 99% de chances que votre calcul soit bon, là où la preuve par 9 seule ne donne que 90%. Procédons tout de suite à un exemple. Multiplions 454... 23 alors 3 x 4 ça fait 12 je pose 2 je pose 2 je retiens 1 3 x 5 15 et 1 16 je pose 6 je retiens 1 3 x 4 12 et 1 13 ensuite 2 x 4, 8, 2 x 5, 10, je pose 0, je retiens 1. 2 x 4, 8 et 1, 9. Donc, on fait l'addition. Euh, donc, 2 plus 0, 2, 6 plus 8, ça fait 14, je pose 4, je retiens 1. 0 plus 3 plus 1 ça fait 4 1 plus 9 ça fait 10 Donc vérifions avec la preuve par 9 4 plus 5 ça fait 9, on oublie Et donc il nous reste 4 2 plus 3 ça fait 5 1 plus 0 ça fait 1 plus 4 ça fait 5, plus 4 ça fait 9, on oublie, il nous reste 2. Donc 4 fois 5 ça fait 20, donc 2 plus 0 ça fait 2. Donc la preuve par 9 dit que notre calcul est bon. Ensuite, faisons la preuve par 11. Donc pour la preuve par 11, on prend le chiffre des unités. Et on fait plus, moins, plus, moins en alternant. Donc, commençons. 4 moins 5 plus 4. Donc, 4 moins 5, ça fait moins 1, plus 4, ça fait 3. Ensuite, 3 moins 2 est égal à 1. Ensuite, le résultat. Donc, 2 moins 4 plus 4 moins 0 plus 1. Alors, moins 4 plus 4, on peut l'oublier. Donc, 2 moins 0, ça fait 0. Enfin, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, 3 fois 1. Ça fait 3. Donc, la preuve par 11 dit qu'un autre calcul est bon. Donc, notre calcul a 99% de chance qu'il soit bon. Ensuite, multiplions 4362 fois 73. Faisons la preuve par 9 et la preuve par 11. Donc, faisons la preuve par 9. Donc, 4 plus 3, ça fait 7. Et 6, ça fait 13. Donc 13 et 2, 15. Donc 6. Donc 7 et 3, ça fait 10. Donc 1. Ensuite, le résultat, 4 et 0, ça fait 4. Plus 8, ça fait 12. 4, ça fait 16. Plus 2, ça fait 18. Plus 6, ça fait 24. Donc 4 et 2, 6. Et 1 fois 6 est égal à 6. Donc la preuve par 9 dit que notre calcul est bon. Vérifions maintenant avec la preuve par 11. Donc 2 moins 3. 6 plus 3 moins 4 alors 2 moins 6 ça fait moins 4 plus 3 ça fait moins 1 moins 4 ça fait moins 5 c'est pas possible donc on ajoute 11 donc ça fait 6 ensuite on fait 3 moins 7, donc c'est égal à moins 4. Donc plus 11, ça fait 7. Donc on va faire une croix, pareil. Donc le résultat c'était 6 et 7 et 7. Donc, maintenant, le résultat. Donc, 6 moins 2 plus 4 moins 8 plus 0 moins 4. Donc, 6 moins 2, 4 plus 4, 8. Moins 8, 0. Plus 0, 0. Moins, moins 4, moins 4. Donc, moins 4. On ajoute 11. Donc, c'est égal à 7. Donc, 7. Ensuite, multiplions 6 fois 7. Ça fait 42. Donc, 42, c'est 2 moins 4. Donc, moins 2. Donc, on ajoute 11. Donc, ça fait 9. Donc, 9. La preuve par 11 dit que notre calcul est faux. Alors essayons de le faire donc 4362 4, x 73 alors 3 x 2 6 3 x 6 18 je, retiens, je pose 8 je retiens 1 3 fois 3, 9 et 1, 10. Je pose 0, je retiens 1. 3 fois 4, ça fait 12. Et 1, 13. Ensuite, 7 fois 2, 14. Je pose 4, je retiens 1. 7 fois 6, 42 et 1, 43. Je retiens 4. 7 fois 3, 21 et 4, 25. Je retiens 2, 7 fois 4, 28, plus 2, ça fait 30, donc on fait l'opération, ça fait 6, euh, 8 et 4, ça fait 12, je pose 2, je retiens 1. 3 et 0, ça fait 3 plus 1, 4. 3 plus 5, 8. 1 plus 0, 1. 3 plus 0, 3. Donc, je vérifier en cette fois. Donc, la preuve par 9 disait que c'était. ce résultat, on va refaire la preuve par 9 ça on avait déjà trouvé c'est bon donc il y en 6 et en 3 en 8 et un 1, les deux font 9 donc 4 et 2, il ne reste plus que 4 et 2 donc 4 plus 2 ça fait 6 et une fois 6 ça fait 6 donc on a une preuve par 9 qui est bonne maintenant faisons la preuve par 11 donc on l'a déjà fait avant, pareil, c'est pour le résultat. Donc, on reprend 6, euh, 7. Donc, le résultat est censé faire 9. Donc, 3... De 6, moins 2, plus 4, moins 8, plus 1, moins 3. Donc, 6 moins 2, ça fait 4. Et 4, ça fait 8. Moins 8, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Moins 3, ça fait moins 2. C'est pas possible, on ajoute 11. Donc ça fait 9. Et donc, ça fait 9. Donc notre calcul a 99% de chance qu'il soit bon. Donc si vous voulez faire que, que votre calcul soit bon, faites les deux preuves. Au revoir.